Regardez, regardez les champs que vous commencez à connaître là. Euh, regardez ce matin ce que je, je découvre là. En cet instant, hein, dimanche 6. Oh, ils ont gardé les arbres, mais. Une partie, hein. Mon oh, Dieu. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Là, pareil, il est là-bas. Voilà, à suivre.